Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, il est 18h, on est mardi, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire et ce soir j'ai la chance d'être accompagné par Emilien, bonsoir Emilien, comment vas-tu Salut Flo, ça va et toi Ça va très bien, merci et nous recevons aujourd'hui Jérôme, bonjour Jérôme. Bonsoir. Bienvenue euh, dans le live de Qu'est-ce que tu geek euh, bienvenue à toutes et à tous dans le chat. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Ok, alors bon bah moi c'est Jérôme, je suis, euh, je suis, je suis collègue d'Emilien en fait. Euh, je travaille comme vulgarisateur scientifique euh, pour le palais de la découverte, même si euh, je ne suis pas du tout ici à titre officiel. Mais plutôt à titre officieux, puisque bah, euh, en dehors de ça, à côté, euh, bah, je suis aussi un petit peu investi dans des associations, euh, dans ce qu'on appelle les GUL, ouais. groupe d'utilisateurs du libre, c'est-à-dire des gens qui, qui font un petit peu de bénévolat pour faire connaître et installer et aider à faire diffuser les logiciels libres et open source un peu partout. Excellent Aujourd'hui, tu viens nous présenter particulièrement Debian. Est-ce que tu peux ouais. nous, nous présenter un petit peu euh, ce que c'est alors, il faut donner un petit peu de contexte uh -huh. euh, sur les, les, les logiciels libres. Donc, quand on utilise un ordinateur, on a un système d'exploitation qui est le, le gros machin comme Windows sur les machines Windows, macOS sur les Apple qui est livré avec la machine et donc le système d'exploitation libre par Enfin, de référence, qui n'est pas le seul, mais qui est le, le, le, plus, le plus large, s'appelle GNU Linux. Mais alors, GNU Linux, euh, comme c'est du libre, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec. On peut installer plein de machins, plein de logiciels, ne pas les installer. Donc, il y a des gens qui se chargent de regrouper tout un ensemble de logiciels, de, de, de les packager, de les mettre ensemble pour pouvoir avoir... Un tous les logiciels qu'on veut sur sa machine, et donc un ensemble de logiciels qui est administré, géré par un groupe de gens, c'est ce qu'on appelle euh, chez les libristes une distribution. Et donc Debian, c'est une distribution, c'est un, tout un paquet pour pouvoir avoir non seulement son système d'exploitation, mais aussi si je veux un traitement texte, un navigateur, un logiciel de messagerie, etc., etc., et, euh, et donc, Debian est une distribution et c'est, je pense qu'on peut le dire, c'est la plus grosse distribution, c'est un peu la, la base, le socle sur lequel sont construites plein d'autres distributions libres qu'on peut trouver, qui sont parfois plus faciles d'accès, qui bougent un petit peu plus. Mais moi, je préfère, je préfère Debian parce que bah, pour moi, c'est un rock. <rire> ok, je vais, euh, je vais partager ton écran parce que tu as des choses à nous montrer. Ouais. Ah, donc, hop. Je, te laisse, je te laisse nous présenter ce qu'on a devant les yeux. Alors, ce qu'on a devant les yeux, bah, c'est le petit écran, c'est l'équivalent du se connecter sous Windows qui démarre, hein, c'est l'écran d'accueil hein, au, au démarrage du système. Pour commencer, je vais vous mettre euh, à quoi ressemble Debian quand on l'installe par défaut, sans toucher à rien, euh, le, la version de base. Parce que ça peut varier énormément et puis l'un des grands intérêts des systèmes Linux, des distributions comme Debian, c'est qu'on bah, peut le personnaliser, on peut faire que ça ressemble un petit peu à ce qu'on préfère. Hein. Donc ça, c'est la version GNOME. C'est ce qu'on voit, c'est GNOME, mais ça correspond à quoi Alors, euh, quand, on, quand on démarre un, un système, qu'on installe un système Linux, on se retrouve avec ce qu'on appelle un environnement de bureau. Donc l'environnement de bureau, ça va être ce qui va gérer avec toutes les fenêtres là, que je suis en train d'ouvrir, de déplacer le petit menu. Quand on clique dans le coin, là, vous voyez, avec les petites activités. Alors GNOME, ça fonctionne aujourd'hui avec un petit dock sur le côté, inspiré ouais. des systèmes macOS. En fait, ça correspond à, à, à l'explorer.exe sous, sous Windows. Voilà, c'est vraiment, c'est l'environnement de bureau, c'est ce, ce qui gère tout, tout l'ensemble des fenêtres, etc. etc. D'accord, là, tu, tu nous lances Firefox. Voilà, alors c'est histoire de montrer un petit peu... Euh, une fois lancé, les... Donc, pour ceux qui utilisent déjà des logiciels, ce qui est souvent le cas, hein, quand on dit logiciel libre, là, je vous présente l'environnement euh, d'Ebian, c'est un système libre, tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'avoir un système libre, mais par contre, des logiciels libres, c'est très probable que vous en ayez déjà utilisé, même si euh, même si on ne réalise pas trop forcément. Par exemple, Firefox, si, hein, qui ont déjà utilisé le navigateur Firefox, c'est un logiciel libre. VLC, le lecteur vidéo, c'est un logiciel libre. Et donc, si vous avez l'habitude de ça, bah, c'est la même chose. Hein, que ce soit sous Windows ou sous Linux, une fois ouvert, hein, vous allez retrouver votre environnement. Hein tel qu'il est normalement, donc FLOS c'est l'acronyme pour Free Libre Open Source Software, alors il y a toute une longue histoire derrière ce terme FLOSS, qui est un petit peu ambigu, qui plaît plus ou moins aux uns et aux autres. <rire> euh, alors historiquement en fait, l'idée de, de départ euh, du Free Software, c'est d'être du logiciel libre, alors c'est là, là que le français a un bon avantage sur l'anglais, c'est qu'en français on n'a pas cette ambiguïté, quand on dit libre en français, on sait que c'est question de liberté, et pas question de, de gratuité. Alors qu'en anglais, quand on dit free software, bah free, ça peut vouloir dire c'est gratos ou ça peut vouloir dire bah vous êtes libre. Et la grande idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle les libertés logicielles. La définition du logiciel libre, c'est que c'est un logiciel qui vous accorde les quatre libertés fondamentales du logiciel. Donc voilà, ça c'est un petit peu la, la définition du logiciel libre euh, et qui se distingue un petit peu des, des freeware et qui est assez important hein, parce que bon, les, les militants les libres insistent quand Le but, c'est pas juste que ce soit gratos. C'est bien que ce soit gratos. Hein, on est c'est sympa, mais euh, mais le but c'est de garder surtout le contrôle sur sa machine, de savoir ce que fait l'ordinateur et de pas pouvoir de pas être bah, souvent manipulé. Est-ce est que est-ce que du coup ouais, est-ce que tu peux expliciter un peu ce que tu reproches à, à, à Microsoft Windows ou Apple macOS Alors, Qui euh, fait changer, ce, que, finalement. ce que je reproche à beaucoup d'autres logiciels effectivement, c'est le fait que euh, bah lors d'une mise à jour, lors d'un changement, au bout d'un moment, on va dire « bon, bah, vous ne pouvez pas garder l'ancienne version, elle est obsolète, il y a des trous de sécurité, vous allez, vous allez voir, c'est une vraie menace, c'est un fléau. » Vous devez installer le patch, parfois même de plus en plus, non, le système de toute façon va l'installer pour vous, il n'y a même plus de bouton pour, pour refuser. Ça contient, on dit « c'est pour votre sécurité ». Ça installe des mises à jour qui vont éviter, corriger certaines failles de sécurité, ce qui est tout à fait louable et tout à fait bien, et j'ai rien à reprocher à, à, à Microsoft ou à Apple à cet égard. Le problème, c'est qu'en même temps que ces mises à jour de sécurité viennent souvent des mises à jour de fonctionnalités, où bah, maintenant voilà, cet ancien logiciel qui est là, euh, la vieille version du Démineur ou du Solitaire d'exemple, va être retirée, on va la remplacer par une qui inclut des bandeaux de publicité, qui enregistre, qui envoie des données. On va faire des études statistiques, à partir de maintenant, on va mettre ce qu'on appelle de la télémétrie, le système va regarder où l'utilisateur clique, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui attire son attention ou son regard, notamment quand on inclut de la publicité, est-ce que ça marche, est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas, et pour pouvoir améliorer, optimiser un petit peu nos astuces de manipulation psychologique euh, de, de, de ce point de vue-là. Et il y a plein de choses comme ça qui sont ajoutées. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas vraiment de droit de regard. Hein. Il faut faire de l'espionnage industriel. Hein. Ce n'est pas bien de regarder euh, ce, que, ce que fait le système en détail. Et, euh, et le système, bah, ça permet d'installer plein de trucs. Il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs, choses que, plusieurs questions qui découlent de ce que tu racontes. Déjà, pourquoi tu, tu penses, euh, pourquoi tu vis le fait que euh, sur Debian, un logiciel libre, euh, tu ne vas pas euh, subir la même chose sous des biens, il y a aussi des mises à jour. Qu'est-ce qui va ah. faire que tu vas pas être contraint de la même manière à abandonner tes anciennes pratiques sur le site de Debian, j'ai carrément sur leur truc, je leur demander pourquoi Debian, alors ils disent ta ta, ta ta ta ta, ils disent des tas de choses. Prise en charge à long terme. Alors, mm -hmm. Il existe une prise en charge à long terme. Là où beaucoup de systèmes disent, bon, bah, maintenant, là, ça, fait, ça fait deux ans et demi, la nouvelle version du système est passée, maintenant tout le monde va migrer, hein, je ne sais pas combien de temps, s'il y en a qui utilisent encore Windows 7, par exemple, vous savez que bon, Windows 7, maintenant c'est fini, hein, le support, il faut, il faut bouger immédiatement. Ouais. Puis... Or, Debian, pour un projet qui est maintenu uniquement par des volontaires, hein, des, mm -hmm. des gens qui font ça essentiellement bénévolement, euh, offre sur chaque release, sur chaque version du support sur 5 ans qui est garanti, y compris mises à jour de sécurité. Alors, c'est-à-dire que au niveau sécurité, on vous garantit que le système est mis à jour, qu'il n'y aura pas de problème et de manière plus importante, ces mises à jour sont uniquement des mises à jour de sécurité. C'est-à-dire que ça ne va pas changer la fonctionnalité, ça ne va pas changer l'apparence des logiciels, ça ne va pas déplacer des petits boutons comme entre deux versions de Microsoft Office ou machin, vous allez vous y retrouver, on, dit, on ne change, on ne fait que des mises à jour de sécurité. Si vous voulez la nouvelle version des logiciels, eh ben, il faut passer à la version de Debian suivante. Mais ça se fait où je veux, quand je veux, comme je veux. Et même si j'ai quelques petits reproches à adresser à certains logiciels, ma famille est sous Debian, et je dis ça, ça inclut euh, pour, pour l'anecdote une, une, une demi-tante qui est bien âgée et qui ne supporte pas l'informatique, qui ne veut rien faire par Internet, qui déteste ces machins-là, qui refuse de comprendre quoi que ce soit. Elle est sous des lianes, elle a un bouton pour aller sur les sites Internet, un bouton pour ses messages, son courrier. Elle s'y perd beaucoup moins qu'avec un, un Outlook qui, qui a changé pas mal entre-temps, ou pire, avec les interfaces web, des webmails qui changent à chaque fois qu'il y a un redesign du site web, et voilà, oh là, tout est perdu, c'est l'horreur, c'est infaisable. Debian, au contraire, est un gros progrès hein, pour les gens qui n'y connaissent pas du tout. Dans le monde des environnements de bureau un peu conventionnels, c'est-à-dire de Microsoft Windows, euh, bah, c'est lorsque le designer a décidé, allez, il est temps d'avoir un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser les interfaces, on va tout changer pour que ça ressemble aux interfaces mobiles, et donc au fil du temps, bah, vous avez une nouvelle mise à jour qui va vous changer complètement la manière dont ça fonctionne. Alors moi je me le souviens qu'il y a un temps, il y avait des skins Windows c'était a... pas une bonne idée <rire> ouais, ça peut être sympa mais effectivement alors ce qui dit que ça marche un petit peu différemment, c'est pas au fil du temps c'est que quand quelqu'un a une nouvelle idée il va faire ce qu'on appelle un fork, c'est à dire qu'il y a un logiciel qui a une mise à jour, puis une autre, puis l'autre puis, puis, puis un moment il, a, il faut qu'on parte radicalement dans une direction nouvelle et d'autres qui disent pas du tout, moi j'adore la manière dont ça fonctionne donc il y en a qui vont maintenir l'ancienne version et ça va continuer à marcher, et puis il y en a qui vont dire, moi je vais développer une nouvelle version de ce logiciel, une nouvelle version de cet environnement de bureau, qui aura un air très différent. Donc la manière dont on change l'apparence d'un système de Linux, c'est pas en prenant la dernière mise à jour, c'est en changeant son environnement de bureau, en disant, voilà, j'en ai marre de GNOME, j'aime pas cette apparence avec le doc, moi je trouve que c'est pas à la mode, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé quand ils ont commencé à faire apparaître les docks Unity, je dis, il faut que je me trouve autre chose, je peux plus utiliser l'environnement par défaut, ça me casse les pieds, donc, je vais utiliser un autre environnement de bureau. Alors l'intérêt c'est qu'on peut en installer plusieurs à la fois et c'est ce que j'ai fait sur ce truc là. Donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble un petit peu plus mon Debian chez moi avec l'environnement que j'utilise qui est celui de KDE qui s'appelle Plasma, l'environnement de bureau que j'ai personnalisé pour que ça ressemble légèrement euh, à, à ce que j'ai à la maison chez moi. Et donc je redémarre, c'est le même ordinateur, c'est les mêmes données, hein, c'est les mêmes fichiers, les mêmes trucs qu'il y a derrière, mais l'environnement de bureau, maintenant, ben, je l'ai changé et j'ai mis celui de KDE. Et j'ai personnalisé ça pour que ce soit ben, à ma convenance, à ma guise. Et si vous voulez tester autre chose, ben, on a toujours le choix. C'est ça le, le, la grande force du truc, c'est euh, le choix. Eh ben bonne transition, je suis prêt à montrer. Voilà. Euh, ah. La cartographie entre 92 et 2021. Euh, des différentes euh, distributions euh, Linux référencées. Ce qui est intéressant de, de regarder, c'est qu'il y a des grandes familles Slackware Linux, ouais. ici, Alors. Debian ici, et Red Hat ici. Voilà. Je te, je te rends la main. Ok. Alors on peut-être parler un petit peu des jeux vidéo maintenant Bien sûr est-ce que plaisir. je faisais un petit peu Alors, beaucoup de jeux vidéo sont développés pour avoir des super graphismes, consommer pas mal de ressources, donc il faut de l'accélération graphique, il faut avoir une bonne carte graphique, il faut utiliser des pilotes graphiques, et les pilotes graphiques, bah, particulièrement à l'époque où, où Linux marchait un peu moins bien pour le jeu, bah, il y avait qu'une seule solution, c'était DirectX, les solutions de Windows, les machins, et peu on dit, bon, c'est pas pour les 1% de gens qui utilisent Linux qu'on va s'embêter à faire une autre version compatible, de toute façon, les cartes graphiques, elles marchent pas bien, donc il y avait peu d'efforts pour faire que les jeux marchent sous Linux. Et ça, c'est encore... C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal vrai. Il y a beaucoup de jeux qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de version Linux. Et donc, j'ai dit, ça a beaucoup changé ces dernières années. Euh, mm -hmm. C'est devenu beaucoup plus jouable. Et alors, ça, c'est grâce euh, euh, à l'initiative. Beaucoup de Steam Play. Donc, je vous parlais de Wine, qui était cette couche d'émulation. Wine is not an emulator. Je prends les machins qui sont conçus pour Windows, et puis je les traduis vers Linux, et puis je récupère la réponse de Linux, et je fais je fais la réponse à l'application comme si elle était sous Windows, et puis elle n'y voit que du feu, le point .exe s'exécute comme si j'étais sous Windows, alors que je ne le suis pas du tout. Euh, c'est pas mal, mais pour les jeux vidéo, quand ça s'adresse directement au matériel, que c'est des petits trucs d'optimisation de la carte graphique, ça avait tendance à marcher mi-moyen. Et là, il y a quelques années... Il s'est passé quelque chose, c'était à la sortie de Windows 10, si je ne dis pas de bêtises pour donner le contexte, Microsoft avait donné l'impression que allez, euh, télécharger installer des logiciels de l'extérieur, ça ne se passe pas sous le contrôle de Microsoft, donc ce n'est pas génial. Donc on va encourager les gens à utiliser le Windows Store, ce qui a beaucoup inquiété le, le, le patron de Valve, Game Newell, qui a dit Il nous faut une alternative de prête et donc ça les a conduits bah, à regarder des systèmes d'exploitation libres, y compris GNU/Linux, pour se ménager une porte de sortie et qu'on puisse distribuer éventuellement des machines toutes faites qui seraient presque comme des consoles mais qui seraient en fait des PC avec GNU/Linux, avec Steam installé et on pourrait installer et faire fonctionner n'importe quel jeu. Et donc ils ont développé une... ils soumis à contribuer au logiciel Wine, donc qui existait déjà. Et les gens de Valve, les employés, ont passé beaucoup de temps, beaucoup de travail et consacré beaucoup d'expertise à faire une version de Wave très améliorée, intégrée directement dans Steam, qui s'appelle Proton. Et ce système Proton, en fait, permet de lancer à peu près n'importe quel jeu conçu pour Windows et de le démarrer sur un système Linux. Et c'est comme si de rien n'était, ça marche. Sauf quand ça ne marche pas. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça marche à 100% pour tous les jeux, mais ce n'est pas vrai du tout. Vous n'avez pas grand-chose à savoir hein. pour faire ça. Il suffit d'aller dans les paramètres de Steam sous Linux, d'aller dans « Settings ». Il y a ce truc qui s'appelle Steam Play, et puis hop, je coche la case « Activer Steam Play ». Et automatiquement, si jamais j'essaie de lancer un logiciel, il me dira « Bon, bah, je ne peux pas lancer ce logiciel parce qu'il n'y a pas de version Linux native, mais je peux te le lancer avec Steam Play. » Alors, je ne te garantis pas que ça va marcher hein, parce que je ne suis pas très sûr, ou dit Steam à chaque fois. Euh, ce n'est pas, pas du 100%, mais il y a des chances que ça marche. Et alors, moi, mon expérience en pratique, c'est que ça marche assez remarquablement bien. Il y a quelques jeux qui font de la résistance. Mais, euh, mais globalement, je suis, je suis vraiment stupéfait à chaque fois par... Ok euh, La bureautique, les jeux, on a déjà pas mal répondu à 90% de l'usage des, des gens d'un ordinateur. Et du coup, comment, comment tu expliques aux, aux gens qui veulent, qui veulent tester, euh, comment ils s'y prennent voilà. Là, moi, j'ai toujours travaillé sous Windows. Euh, j'ai ma journée, je veux tester euh, Debian, tu viens de m'en parler, qu'est-ce que je fais alors, pour tester, Alors, il y a tout un tas de solutions, si vous êtes un peu débrouillard, un peu autonome, vous faites ce que je viens de faire, vous tapez Debian Live dans, dans votre moteur de recherche, favori, Google ou surtout pas Google, peu importe, et vous allez trouver, oh mon dieu c'est traduit en français, c'est la version française, c'est magnifique chez moi, tout est en anglais, les images d'installation autonome, c'est-à-dire les live. c'est-à-dire en gros, c'est un petit truc à mettre sur une clé USB, il y a une petite procédure à suivre, puis vous branchez la clé USB sur votre ordinateur, vous démarrez, vous bootez, non pas sous Windows, mais sur la clé USB. Alors là, c'est la petite danse, c'est la partie délicate pour expliquer, euh, ça dépend des modèles de machines, ça dépend du, du constructeur, etc. C'est la seule partie délicate, ça nécessite des fois une petite recherche, euh, recherche d'enlève supplémentaire. Puis vous démarrez sur la clé, vous démarrez sur la clé et pouf, vous avez un système, comme si c'était installé sur votre disque dur, Linux, où rien n'est persistant, hein. c'est-à-dire si vous faites des modifications, vous enregistrez des fichiers, ça sera, ça sera perdu. Mais, euh, mais vous pouvez déjà tester, voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est possible aussi de faire avec une machine virtuelle, comme je fais pour ce truc-là, mais ça, c'est pas l'idéal, c'est pas pratique, je recommande pas trop. Et alors, si vous n'avez pas envie de tout faire tout seul et de vous débrouiller, eh bien, il existe une solution bien plus simple. Dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, se trouvent ce qu'on appelle des GUL. GUL, c'est un groupe d'utilisateurs de Libre. Ce sont généralement des associations de gens qui sont passionnés de logiciels libres, et qui aiment bien partager leur enthousiasme et qui souvent organisent des événements ce qu'on appelle des install parties, euh, dans lesquelles ben, vous pouvez vous rendre euh, et puis dire bon ben voilà j'y connais rien, je voudrais installer Linux vous allez trouver des tas de linuxiens hyper calés, hyper composants qui vont vous dire voilà comment on fait pour installer Linux, vous pouvez faire ça, ça, ça, ils vont vous prêter une clé et puis euh, ils vont alors vous faire l'installation potentiellement ou généralement euh, plus souvent ce qu'on préfère, pour en faire partie moi-même euh, ça va être vous montrer comment faire l'installation, c'est-à-dire vous montrez étape par étape, et vous faites ça, et il y a des gens qui, qui bénévolement, euh, y compris moi, euh, seront là pour, pour vous aider, vous conseiller. Donc, renseignez-vous. Il y a un petit, un petit site qui s'appelle comment Agenda du libre.org en français, qui euh, regroupe un petit peu tous les événements autour du logiciel libre. Il y en a pas mal. Hein. Mercredi, jeudi, vendredi, ça fait un emploi du temps chargé. Euh, merci Jérôme, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous raconter euh, euh, Debian. Euh, C'était euh, vraiment top, on a fait un bon tour du pâté de maison. Bien évidemment, on demande à des fans d'intelligence, qu'est-ce qui est geek. Euh, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Et puis, euh, et puis voilà, on se, retrouve, euh, on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde Salut